Merci content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, je vous présente un produit de Broken Coast grâce à Jean, merci encore à Jean Bouty qui m'a donné 100$ dollars dans le mois de janvier pour que je puisse me procurer deux Broken Coast. Voici le deuxième, merci beaucoup Jean Bouti Sonora de Broken Coast. On remercie Jean dans les commentaires. Euh, vraiment, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'argent. C'est un très gros cadeau. Le Sonora, quand on regarde sur le site de la SQDC, la variété c'est le Star Gazer. Si on fait quelques recherches, on peut voir que le Star Gazer c'est un indica inconnu mélangé avec le Star Killer. Si on fait un peu plus de recherches sur le Star Killer, c'est un produit qu'on connaît, c'est le Skywalker mélangé avec Rare Daintness. Rare Daintness. Donc euh, le Skywalker, c'est du Mazar mélangé en Blueberry OG. Et le Rare Daintness, c'est du Ghost OG mélangé en chemdog donc Ghost OG on aime ça le OG à Windman Chemdog, on aime beaucoup le Chemdog de Souvenir, on aime le Chemdog de de le comment ça s'appelle dans ces compagnie là Sunsia Grower on aime le Chemdog de Sunsia Grower donc le Sonora un Stargazer, peut-être qu'on on va aimer euh, ce qui ce qu'il ce qui trouve, ce qui y trouve euh, quand on regarde les terpènes du sonora, euh, j'ai regardé ailleurs là puis j'ai pas les mêmes terpènes euh, dans la même ordre sur le site de la SQDC, Caryophyllène, limonène, humulène, linalol et myrcène. C'est pas vraiment là, des terpènes que j'aime. Euh, le limonène et la myrcène j'aime ça mais quand ils sont plus euh, rapprochés et quand la myrcène est en premier, limonène après, la myrcène, limonène, je pense que ça donne un petit goût de gazi. Donc, je pense pas avoir un goût de gazi ici, à moins que je me trompe. J'ai été voir euh, sur les flits, ils donnent une autre description par rapport aux terpènes, mais c'est les mêmes terpènes sur les flits, c'est seulement l'ordre qui est différent. Limonène, cariophyllène, myrcène. Donc, c'est plus précis, seulement trois terpènes, puis pourtant, ils mettent la photo là, du produit Sonora de Broken Coast. Là, est -ce des nouveaux produits depuis quelques semaines et Broken Coast ne sont plus les plus dispendieux. Il y a maintenant un cannabis à 69$ pour 3,5 grammes. 69$ pour 3,5 grammes. Tandis que Broken Coast était les plus dispendieux depuis deux ans à 46$ et 30$. Donc 46$ et 30$ à 69$, vraiment, vraiment une grosse augmentation pour le Whistler Cannabis, le boba Kush, Le boba-couche de Whistler Cannabis, 3.5 grammes, 69 dollars. Je n'ai pas les moyens de me procurer ce cannabis-là. Je ne fais pas d'argent avec YouTube, je ne peux pas m'acheter ce produit-là. Il y a aussi le BC Sour biologique qu'on a essayé à Wheelman de la compagnie Simply Bar. 47,90$, donc plus cher que Broken Coast. Il y a aussi le nouvelle marque Flower que j'ai pourtant essayé sur le côté médicinal, médical, que j'ai vraiment pas aimé. Ils se permettent d'être plus chers que Broken Coast. 47 dollars. Donc vraiment, euh, Broken Coast, ce ne sont plus les plus chers. Ce ne sont plus les plus chers, mais encore, ce sont eux, là, qui nous ont démontré qu'ils avaient la plus meilleure qualité à la On n'a pas encore essayé les produits de Whistler Cannabis. On a essayé Simply Bar qui ne sont pas meilleurs que Broken Coast. Peut-être que c'est 47,90. Peut-être qu'on paye un peu plus cher là, vu que c'est biologique. Et là, le marque Flower qui ont le BC Pink Kush et un autre produit de Flower BC Black Cherry. Est-ce que le BC Black Cherry, le BC Pink Kush de la marque Flower sont meilleurs que Broken Coast Reste à savoir, mais. Il marque Flower, pas de E, pareil comme le médicinal, donc c'est vraiment la même marque. Et puis moi, je ne m'achèterai pas ça parce que sur le côté médicinal, j'ai vraiment été déçu. Je me suis procuré ces produits-là chez Shopper Drug Mart. Et euh, non, je ne pas ces produits. Donc encore merci à Jean Bouti pour le sonora de Broken Coast. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le quadra à la SQDC. Euh, ben je l'ai, ça a ouvert tout seul. Oh, petite odeur bizarre. On va sortir ça. Hmm. J'ai pas mis de lunettes d'approche. Donc, on va regarder ça de plus près avec la caméra de plus près. Immédiatement. nous voici avec le stargazer sonora de broken coast écoutez cannabis d'extrême qualité peut-être un visuel un peu moins beau que le quadra mais quand même là il euh, n'y a aucun problème avec broken coast je vous le garantis l'humidité est parfaite les tricônes sont là même l'arôme là euh, j'ai hâte de le fumer j'ai hâte de le fumer J ai, j ai, je sais pas, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit goût gazy à, à, à l'intérieur de ça. Il euh, n'y a pas vraiment de foxtel, là, mais quand même, les trichomes sont là. Et tu le vois, que c'est de la qualité. Là. Quand tu sentes les mains, c'est vraiment pas du Namasté ou du, du bon Select. Si un jour, là, vous avez un petit peu d'argent, un jour, payez-vous un broken coast si vous ne l'avez jamais fait. Vous allez voir la différence. Bon, je pense que c'est le temps de s'enrouler un. On est de retour avec le Stargazer. Stargazer. Merci à Jean. Santé, à tous les abonnés et à Jean Bouty. Je trouve ça un peu bizarre quand on regarde l'arôme naturel. Il écrit fruité. Pourtant, là, il euh, n'y a pas de fruité là-dedans. Quand je les grains, j'ai un petit goût de gazicaryophyllène. Donc, euh... je fume ça tout de suite pour vous les boys. Merci beaucoup, Jean. du cannabis de cette qualité-là, hein? on aurait peut-être dû prendre un cote en verre, en place d'un cote en carton, mmh. le taux de THC 22.6 quand même assez fort 22.6 maximum 23 de 17 à 23 c'est considéré indiquant à 70% on sait que Broken Coast indique sur le contenant euh, tous hybrides ce qui devrait tout le temps être comme ça mais 70% Indica, 30% cette puis il euh, est fort. Il est, est, est fort. Euh, je l'aime, c'est mon quatrième préféré de Broken Coast. Le premier, c'est le Rockstone. Le deuxième, le Savary, qu'on peut seulement se procurer en juin pré-roulé à la SQDC. Mon troisième, le Quadra. Le Quadra, ça m'a pris du temps avant de le découvrir, mais je m'en ai procuré à, à deux occasions, deux fois des 5 grammes chez... Euh, Shopper Drug Mart, le médical. C'est pour ça que le quadra, j'ai commencé à l'aimer. Et puis lui ici, le sonora, c'est mon quatrième de Broken Coast. Euh, il est devant le Keats. Il est devant le Galliano. Euh, devant le Denman. Le Denman, j'ai rien contre lui, mais c'est juste le buzz. Il est trop Sativa. Pis je... Là, là, euh, plus que j'avance en vie, plus que là, les Sativa. Euh... J'en veux, veux de moins en moins. J'en veux de moins en moins. Euh, si j'ai besoin de Sativa, je vais aller avec un Cam Dog de Souvenir, avec un Dela Hayes de San Rafael. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur... Euh... Je ne l'ai pas, mais je veux vraiment te, te le décrire précisément. <coughs> je comprends pas pour que, pourquoi tu écrives fruité. Écoute, euh, on est loin du fruité, là. J'ai goût de te dire, Gazi, Karyo, Sour. On est loin. On est loin du fruité. On est loin. Tu brûles à la langue euh, le deux jours puis ça m'empêche pas de goûter là, mais c'est différent là, euh, manger, fumer, petite affaire. Je suis blessé, man. Il a un petit goût de gazi, mais vraiment à peine, là, jette pas ça pour le gazi. Là. Dis pas, même t'as dit gazi, puis c'est pas gazi. Une petite affaire, une petite affaire. Je l'aime. Euh, je ne payerai pas 46 et 30 pour ça. 46 et 30, ça va arriver à mon, mes trois premiers. Roxton, je prête à repayer pour ça. Quand il va sortir en 3.5, je vais payer pour le Savary, qui est leur pink couche, qui est seulement en juin pré-roulé. Le Savary de Broken Coast, c'est mon deuxième. Le quadra, je suis prêt à payer pour ça aussi. Euh, <coughs> un peu quasiment crémeux, hein, le quadra. <coughs> J'aime ça le quadra, c'est différent. Euh, le sonora, écoute, c'est la qualité, c'est. Euh, si si j'étais millionnaire, je m'en achèterais. Si j'étais millionnaire, je m'en achèterais. Euh, je me casserais pas trop trop à la tête. Comprends tu comprends-tu? mais euh, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas millionnaire, donc malheureusement pour moi, je pourrais pas me procurer son aura, mais il est pas mauvais, il est pas mauvais. Euh... C'est un peu ça qui arrive avec Broken Coast, euh, je ne veux pas comparer Grill avec Broken Coast, Broken Coast est vraiment supérieur, mais Grell et Broken Coast, c'est un peu ce que je leur reproche, pour... parce que... Ça la donne de même, il y a un petit peu de cariophilène dans leur cannabis. Euh, puis j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. C'est de la qualité, mais qu'est-ce que tu veux. Euh, je pense au Pink Kush de Grill, le Headband, le Rockstar de, Brand, de, de Grill. Toutes des cannabis de qualité, qui ont un bon goût, mais pff, un petit goût de cariophilène qui, qui accroche. Donc c'est ce qui se passe avec le Sonora. Euh... Bon goût, bon goût, mais il y a un petit goût de cariophilène qui vient gâcher le party euh, dans mon cas. Mais je, je mettrais là le, le, le, la petite touche de cariophyllène, pareil comme le pink couche de Grail, Il y a une petite touche. Tu si sais, cette petite touche de cariophyllène-là ne vous dérange pas dans les produits de Graham, même aussi dans les produits Broken Coast, euh, écoute, tu connais mes goûts. Tu connais mes goûts. Ok, tout le monde le sait, Rockstone, hein, Savary. Il y en a qui attendent de l'avoir en, en, en cocotte, ça leur tente pas de payer des joints pré -boulés. Moi j'ai été chanceux, je l'ai eu dans le médical. Il y a un ami qui m'a payé ça, c'est un, un ami, mon ami du tonarme qui m'avait fait un cadeau. Il m'avait payé un Savary, euh, parce que lui, en tout cas, peu importe. En tout cas, le buzz est bon, le buzz est bon. Euh, c'est peut-être pas le plus gros indica. Euh, Peut-on, euh, le plus gros hybride Non mais euh, c'est un, un bon buzz, euh, c est, c est, hybride indica, exactement, hybride indica. Le pink de Saint-Raphaël, beaucoup plus écrasant. Je me suis procuré du pink de Sandra raphaël à 19% cette semaine c'est beaucoup plus écrasant pour le buzz. Donc ça ici, Stargazer, 23% THC, beaucoup plus léger. Malgré que c'est quand même un indica, c'est quand même un buzz corporel. <coughs> faut faire attention au taux de THC. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent du cannabis avec le taux de THC. Si vous achetez un Sonora à 23%, et un Sonora à 17%, le sonora de 23% il va être plus fort que le sonora à 17% mais si vous prenez un sonora à 23 et un autre produit, un autre cannabis à 23 ça, ça sera pas la même affaire, il y en a un des deux qui va être plus fort que l'autre parce que c'est pas juste le THC, c'est l'ensemble de l'œuvre, les autres cannabinoïdes comme le CBD, le CBG le THCV, des cannabinoïdes <coughs> qu'on n'a pas beaucoup étudié. Et aussi, toutes les terpènes qu'on voit sur le site de la SQDC. Ok, je pense que vous connaissez la chanson. Je vous laisse là-dessus. Je vous adore. Merci à Jean, je vais terminer ce joint-là. Et... Euh, c'est la note, la note. Tu veux une note? Euh, écoute, c'est un cannabis de qualité... Euh, 46$ dollars et 30$, c'est pas cher. C'est une joke. C'est à cause qu'il y a des cannabis à 69$ maintenant. Là. Euh, on va donner la note de passage à Broken Coast. Pour le goût, écoute. 6.5 sur 10$. C'est pas euh, c'est pas le Rockstone euh, qui va nous étonner. Euh, on donne la note de passage. Cariophyllène, terpène dominante. On, on nous le cache pas. On nous le cache pas. Euh, on nous met carte sur table, on nous dit la vérité, donc euh, 6.5, 7%, je ne suis pas très déçu, je suis pas surpris, euh, c'est inscrit cariophilène. Je te laisse là-dessus, mets un pouce, merci encore à Jean, écris un commentaire, donne-moi ton avis, je veux savoir ton classement Broken Coast. Donc, euh, tu as essayé un Broken Coast, deux Broken Coast, donne-moi ton classement de ton top 2, si tu en as seulement essayé deux. Va voir mon Instagram, oui, Indicommande. j'utilise beaucoup ma story. On se laisse là-dessus. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.